On est toujours, toujours, perdant, perdant. Et quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, on perdant. se croit libre, on se croit grand. On est toujours, toujours, perdant, perdant. Mais quand elle part et qu'elle nous laisse, on a si peur, on tremble tant. Et quand on pleure, on sait très bien que le courage nous fait défaut. Que son visage nous écorche Et c'est encore la défaite Et le train part, voilà qu'on reste On reste seul avec l'absence On est de drôles, de matin mort Des cœurs de sucre, cœurs brisés On est toujours, toujours perdant, perdant. Et l'on sait trop que l'on devrait Et l'on sait trop que l'on peut pas On est toujours, toujours faible on aime trop on est trop faible on l'a c'est loin on se ment et alors on survit pourquoi elle et pourquoi pas une autre on cache alors et même on jette son rouge à lèvres ses à jour mais ses yeux noirs nous illuminent et quoi qu'on fasse ou quoi qu'on vive on est des pommes des pauvres types qui font fanfaronnent et rentrent seuls Elle revient, ses cheveux bruns, et on l'embrasse et on la rit, nos cils à ses paupières ou closes, elle frissonne le dos cambré, ses dents nous chantonnent l'allégresse. Toute la vie et qu'on est grand, et qu'on est fort et qu'on est beau, et qu'on est fort et qu'on est, qu est, qu est beau. Jamais, jamais, jamais Merci, les cœurs des berges. Vous êtes magnifique. Hein J'ai moins entendu.